Aujourd'hui, un équipement de protection individuelle ou un ensemble d'équipements de, de protection individuelle est prévu pour protéger l'individu sur la totalité de son corps. On peut protéger la tête, mais on peut aussi protéger les oreilles, on peut protéger le visage, dans certaines situations, on peut même protéger les dents. Euh, on peut protéger euh, l'ensemble du tronc, euh, des bras, des avant-bras. Euh, pour vous donner un exemple, euh, un électricien qui va travailler sous tension euh, il va avoir l'obligation d'avoir des protections adaptées sur l'ensemble de ses avant-bras à cause des arcs électriques, par exemple. Euh, bien sûr, euh, dans la, la majorité des pays, on va entendre les gants, les chaussures de sécurité, mais des pantalons adaptés. Euh, par exemple, un, un maçon n'aura pas euh, le même besoin en équipement de protection individuelle qu'un carreleur qui, lui, va travailler euh, quasiment toute sa journée à genoux au sol. Donc il va avoir plus besoin d'avoir une protection au niveau des genoux pour éviter les poches d'eau, et ainsi de suite. Hein. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, il existe toute une gamme d'équipements de protection individuelle qui permet de protéger la totalité du corps euh, humain, y compris, et on la néglige trop souvent, la protection respiratoire, donc euh, les masques, différentes euh, catégories de masques avec euh, différentes capacités de filtration, mais on a aussi aujourd'hui des EPI dans les entreprises qui permettent une isolation totale d'un air extérieur. Hein, euh, L'appareil respiratoire isolant permet d'isoler son porteur d'un air vicié euh, qui serait impropre à ses poumons et à sa respiration.